Bonjour tout le monde Ah, c'est ma préférée Euh... Bon, donc voilà, on va on va sortir... Euh... On va sortir... Ah. Euh... Ça commence Cramponnez-vous, on y va J'adore manger les Chinois La pâtisserie, là Oh là Oh waouh, oh, ça fait tout drôle dans la chatte hein. <rire> Oh wesh ouais, ça m'a fait peur On fait du yoga euh. bah, eh, bah il faut faire attention sur les trottoirs Font chier ces cyclistes, c'est pas possible Pareil il a les scooters Mais c'est chiant par derrière, comme j'aime Oh là là, j'adore, oh là là Oh mec est-ce que vous avez vu ce drift de folie, mec Non, franchement, faut le faire pour drifter comme ça. Hein. Excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur le camion, est-ce que vous pouvez me déposer à quelque part, s'il vous plaît Aïe, ah, mon orteil C'est trop pour moi. J'avais oublié que ça se passait comme ça. C'est bien beau. Oh le putain Rien me fait peur. Rien ne me fait peur. Attends. Oh non. Non, non. Rocco, si 1 cm, 2 cm, 3, 4, 6 cm, 8, 9 cm, 10 cm. Allez, fais quelque chose! 10 cm seulement! Mais elle est petite, sa bite! C'est un atterrissage en douceur, messieurs-dames. Ding ding Y'a pas une petite pu C'est loin mais tout est possible Et oui viser la lune ça me fait pas peur Même à l'usure j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices s'il le faut t'en feras J'en ai déjà fait mais toujours le point levé Et t'as qu'une philosophie Être accepté comme je suis Trois petits points Exactement <rire> <rire> J'avais les mêmes On avait exactement les mêmes paroles Je t'appelle ouais. Maître c'est ça Maître Gim ça Je me mets lunettes ça. Alors vas-y fais, fais juste un son pour imiter Maître Gim mmh, Je suis fondasse. là. Voilà T'es jaloux bon, Je j'aurais fait. Je, rester... je me tire Je me tire Ne demande pas pourquoi je suis parti sans motif c'est moi. Parfois je sens mon il s'endurcit Qu'est-ce qu'ils sont Qu qui mon pote Vas-y vas-y viens, viens sur moi La prochaine fois par contre euh, Comme ça on inversera. C'est toi qui monteras sur moi. Je pense que tu tiens plus longtemps. Si tu veux. C'est la portée de cette arme. Et encore t'as pas vu la portée d'une vache. Et encore, t'as pas vu la portée d'un porte manteau. Est-ce que tu sais combien ça fait 10 vestes plus 5 vestes plus 8 vestes plus 4 vestes. 34 À peu près Alors à peu près. Et euh. Alors en vrai, en vrai ça fait 30, est-ce que tu sais pourquoi je le sais Non. Parce que je suis pas en calcul manteau! Ouais. Oh nice! Ah j'adore! Bravo mec! en fait je sais pas le total mais. Je suis fier de toi! Merci! Il est où le gars qui m'a tiré dessus? Un peu à droite. Ah bah c'était l'inverse. Ah ouais non mais c'est terrible, vas-y je peux pas tout faire! Voilà, la, t'es sauvé! Oh la <rire> copine qui me demande si, si, si, si elle veut qu'elle qu me monte au dessert. En quoi J'ai dit t'as eu demandé du saucisson. Euh, le début de phrase était magnifique. Après 3 jours de tryhard, Valorant, je suis enfin passé bronze. Super, moi euh, tout à l'heure j'ai coulé un bronze, moi aussi. Euh, <rire> Nino M.Kolo démonte les tentes et dit racide <rire> <rire> et eh, Nino M. démonte coup, les vois, tentes et dit racide lui. Non hey, Nino, tu viens hein C'est moi pour sauter sur iRise, on va sur Dom Oh, oh, My life, oh, wow. Maximum de verres par jour et pas tous les jours. Si je fais top 1, je suis célèbre, mais je ne serai jamais célèbre car je joue comme de la merde. Bah oui, exactement!